Il est bien là au téléphone en interfile la vie est belle quand on est un connard ils sont relous Les capianoté tout le temps arrête vraiment et fait le coup Bon salut tout le monde dites moi comment ça roule on se retrouve ensemble pour une nouvelle semaine j'espère que vous avez passé un bon week-end C'est parti pour le boulot je suis à la bourre demain kiné il faudra pas enfin demain tout à l'heure kiné il faudra pas que je sois à la bourre pour le coup Et voilà oh. Plus de peur que de mal là Ah, c'est le premier lundi euh, après les vacances là, c'est le retour des vacances pour Paris. Ça va être un peu plus chargé. Ouais. Jusque là ça va. 18h ça va commencer à se corser. Hein. Attends, moi je me suis pas arrêté, mais quel enfer ça doit être de remettre le nez là-dedans quand t'as fait 15 jours à la montagne. Merci. Trop mignon, lui. oh non, périphérique fermée, c'est un plaisir. Oh là là. Oh. En plus, évidemment, aujourd'hui je voulais sortir une. Je sors la sortie juste après. Aujourd'hui, je voulais sortir une sortie plus loin pour aller euh, chercher de l'essence. Je suis vernique. Hein. Veille de grève, me faire ça à moi, c'est moche la France, c'est moche. Mon oh, merde, lui, tu piles pas au début d'une rue, tu piles pas tout court déjà et encore moins au début d'une rue quand il y a personne. Oh j'ai peut-être fait une erreur là. C'est vrai que c'est fermé maintenant ici. Ça m'a fait piquer là-bas, c'est n'importe quoi cette histoire. Putain. Il n'y a plus rien de simple dans cette ville. Il n'y a plus rien de simple. C'est un trottoir, c'est pas une route de l'autre côté. Mort de ma vie, si c'était là, c'est bien ça. Ça que je cherche depuis tout à l'heure, voilà. Mais donc, il va vraiment y avoir un tram ici. C'est pas une blague, alors quand il marque travaux, travaux, tram depuis deux ans, c'est enfin le cas. faisait là ce monsieur je l'ai même pas vu Des pipi dans les fourrés ou quoi ouah non les stations elles sont vides tu t'es con les cons sont descendus de la montagne ça recommence oh, j'ai envie de me pendre là ouais mais elle a plus de deux balles putain la vie les gars Celle-là ça va, je prends les derniers litres à mon avis mais... Mais non, putain, bon, c'est vide. Euh, qui est rassurant et réjouissant comme bruit. Je n'aurais jamais cru le dire. Hein. Je suis content qu'on me tombe de l'argent. Voilà, ça aurait été la galère, hein, je te cache pas. Oh, une bonne chose de faite. Il faut que je sois dans 10 minutes à la Tour Eiffel. J'ai 12 km à faire en région parisienne. Là, il était au quartier bof du coca au volant. Il faisait longtemps que je l'avais pas vu lui. Les... My bad Ah c'est moi là Indiscutable C'est WAM Il y avait le clignotant, il y avait tout, il y avait le positionnement Il y avait tout ces WAM Le meeting hebdo Allez Punaise Pomme de Besoin Tour Eiffel en 14 minutes. C'est un nouveau record du monde je crois. Il pas suffi pour être à l'heure mais... Normalement la satisfaction d'être un rapace. Ouais vas-y. Je t'en prie. Euh... J'allais dire maman mais c'est Pépé du coup. Ouais elle est a priori c'était l'avant-dernière. Après on est débarrassé Qu'est-ce que c'est stylé les logos BMW qui s'allument comme ça Magnifique Moi je vous dis toutes les marques vont pas tarder à reproduire Le... à reproduire <rire> Embouteillage la faille un cycliste, toi, oh, quel dommage c'est tout ce monde là on va pas tout tenir dans une seule rue allez Mein kinder on y va Idée au même moment. Oh putain, c'est vrai que j'ai pété ma plaque aussi. Tokia. Ah les go pas de périph'. Retour de la flotte putain, je m'en réjouissais il y a 15 jours là. Bon, même si c'est désagréable pour la route, c'est plaisant pour les cultures. Donc on va pas se plaindre. De chasse des fesses on hein. n'a plus l'habitude de rouler sur de la de la plus mouillée j'allais dire tout va bien Et sur un revêtement mouillé je voulais montrer la tour eiffel je voulais vous montrer pardon la tour eiffel de nuit mais je peux choisir le meilleur moment finalement je sais pas pourquoi on n'est pas allumé là. alors ça je crois que si j'ai un endroit préféré dans paris Ouais, je sais pas si c'est celui-là mais en tout cas il est bien classé. Bon ouais, c'est vilain parce qu'il démonte euh, Yves Saint-Laurent là mais. Je trouve ça beau et majestueux cet édifice. Donc, en revanche celui-là il est allumé l'arc de triomphe là, c'est bon ça Bon, j'ai failli pousser une gueulante parce que je m'étais équipé pluie alors qu'il s'est arrêté de pleuvoir. Manifestement, c'est reparti à la chute, tout que je dis rien. J'ai quand même une vraie malédiction par rapport à ça, moi. C'est quoi ça, Cenova ma C'est un duster, quoi. Et c'est maintenant que je me rends compte que j'ai pas fixé ma plaque d'immatriculation Quel imbécile Ça va avoir du mal à patienter, là je vais encore la paumer comme l'autre fois. Ok j'ai rien dit, j'ai eu du pif, j'ai bien fait. Là ah, c'est la mouise. Oh la vache, c'est pas tomber pendant 60 jours, on va payer là. Hein. C'est des giga gouttes mes amis. Hein. Des gigagouttes parce que je les sens à travers les trois couches en bas, trois couches en haut. Ce n'est que de la pluie, mais de la balèze. Oh, punaise. C'est même pas bon pour le sol en fait, il a rien bu depuis 60 jours. bizarre mes gants là j'ai juste le bout des doigts qui est trempé, pas le la paume, le dessus de la main, rien. Il y a juste le bout des doigts. Très bizarre. Ouïouï. Ça ça sent le problème. Il y a un Doro qui s'est foutu en l'air. Ouais putain c'est un motard au bout de vent. Ah oui, putain il a dû frotter tout le long Il a frotté tout le long, il a dû finir dans le bosquet un Coup dur Qu'est-ce qu'ils font là Ah ils embarquent un meuble Peut-être pas obligé de le pousser autant quand t'as une benne aussi grande, il va pas gêner grand chose On est mercredi, enfin là on est même dans la nuit de jeudi matin, et j'ai passé une soirée de merde. Ah. Ça me saoule. Le bouleur qu'il a, ce Navarro, il met des bus à son effigie, le type. C'est du jamais vu dans le monde du merchandising, on a vu des t-shirts Johnny Hallyday, on a vu des mugs Johnny Hallyday, mais on n'a pas vu des bus Johnny Hallyday. Navarro. Flamme de me lever aujourd'hui Je suis mal aux jambes J'ai rien fait de la journée c'est pas aujourd'hui que je sais pas maintenant je vais commencer plutôt. tôt Je trouve que c'était une moto c'est un maxi scooter. il fait un bruit lui Dernier retour de la semaine sous la pluie. C'est parfait. Parfait, parfait, parfait, parfait. Oh, je rentre pendant que le marché s'installe. Fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. 5h30. Oh la vache. Ça c'est sévère. Alors les potes, je profite de passer devant Suzuki La Défense pour vous dire que ça y est La dynastie Farcini rend le tablier. Voilà, ça va être la fin de Suzuki La Défense. Pierre, à l'origine du magasin, part à la retraite. Euh, voilà, donc il va y avoir des déstockages. Le 31 mai 2023, il y a des stockages... Enfin, jusqu'au le 31 mai, c'est la date de départ. Et jusqu'au 31 mai, il y a... Euh, voilà, prix réduit, rabais, stockages. Euh, donc bon passez les voir, euh, livre d'or aussi surtout, c'est quand même pour ça qu'il faut passer les voir plus que pour les. En Faites pas les corbeaux, il n'y a les pas que pour les, les prix bas. Euh, et puis voilà, c'est la fin de Suzuki à la défense. Des farcini à Suzuki à la défense, des farcini à Suzuki, peut-être pas ça d'ailleurs. Mais des Farcini à la défense. Voilà, la fin d'une époque, faut que je passe voir mon pote d'ailleurs Henri, ça fait un moment que je suis pas venu débordé il y a des camions là dedans qu'est ce qu'il faut là du livre qui incroyable oh, je rentre avec les trams il n'y a même plus de notion de premier tram là cette heure là mais je rentre avec les trams c'est beau enfin je vais là je vais malgré tout réussir à me coucher Plutôt que d'habitude et ça c'est fort bon en tout cas merci à tous d'être restés jusque là euh, bonne semaine à vous Dites-moi un petit peu ce que vous prévoyez Ce que vous avez fait ce week-end J'ai toujours les trucs de, de ciné à vous partager Je vais sûrement y retourner d'ailleurs J'envisage un podcast sur le ciné Je sais pas J'ai tué la question, je suis pas très légitime Je sais pas trop quoi raconter Mais vous me fait de plus en plus envie Je vais voir de plus en plus de films Enfin bon bref, restez connectés Et puis d'ici là, portez-vous bien Ciao Ciao